Aujourd'hui, on parlait de numérique tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pensez que le numérique peut changer des choses euh, aux pratiques démocratiques, à la démocratie elle-même, que ce soit euh, changer les choses en bien ou en mal Alors, on, on a l'accès à l'information. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Euh, Aujourd'hui, euh, la donnée, à condition de vérifier qu'elle est juste, elle est souvent euh, disponible. Euh, il suffit de taper dans un moteur de recherche, on cherche et. Euh, et on a immédiatement des tonnes de données. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut que nous, on aille davantage dans la clarification, y compris sur des approches qui peuvent être budgétaires, ou qu'on puisse faire en sorte que ces données soient accessibles au plus grand nombre, de manière à comprendre, il euh, y a beaucoup, souvent d'enjeux par rapport à des analyses d'eau ou bien des analyses de boue de stations d'épuration. Euh, le fait que ces données soient, puissent être disponibles, euh, qu'on puisse contrôler, euh, je pense que c'est euh, franchement très bien. Et il faut, fa il faut faire attention effectivement avec le, le, le, le numérique euh, à, à ne pas réagir euh, trop, trop rapidement non plus. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Quoi. Mmh. Euh, pour votre campagne, vous avez lancé un, un site participatif s'appelle Vendôme pour tous, je crois. Euh, Qu'est-ce que vous attendez d'une Est-ce euh, que déjà vous pouvez le, le, le, le, Enfin, tu peux. Est-ce que, <rire> est que tu peux expliquer comment ça marche Ce que c'est euh, euh, et, et surtout ce que dans la campagne, l'équipe. Qu'est-ce que vous en attendez Alors, donc, euh, on a décidé de faire un projet. Euh, ouvert pour Vendôme, loin de la doctrine, en se concentrant effectivement sur les enjeux pour la ville et pour ses habitants, mais aussi pour le territoire. On est dans une communauté, donc c'est à intégrer. Euh, on a décidé de, de réfléchir sans se mettre de barrière. Euh, moi, je suis un élu, j'ai de l'expérience, je raisonne toujours par rapport à des objectifs politiques, par rapport à des budgets, Voilà, une vision à court, à moyen et à long terme. Euh, raisonner comme ça c'est d'ores et déjà pratiquement se tirer une balle dans le pied par rapport à un, rapport à un projet on est aussi là pour rêver donc le fait d'associer euh, les gens et faire remonter toutes les, toutes les, toutes les données, tous les projets, tout, toutes les orientations qui pourraient être les leurs est quelque chose d'extrêmement enrichissant et qui doit nous rappeler aussi pourquoi, euh, pourquoi on est là on est d'abord là pour les gens et pour le, pour le territoire Alors, donc ce site euh, VendômePourtous.net euh, il sert à récupérer les contributions nous-mêmes, on va l'alimenter. Et puis, dans quelques semaines, ces contributions-là seront mises en débat. Et on verra, euh, on verra effectivement, euh, ce qu'il est possible de faire, parce qu'il faudra passer ça euh, sous le, sur la question du chiffrage, sur la capacité qu'auront nos services à mettre en œuvre euh, ces, politiques, euh, ces politiques aussi. Donc, il faudra forcément euh, hiérarchiser. Avant d'avoir euh, des rencontres, euh, formelle, hein, sous forme d'abord de, de petites réunions euh, euh, dans, dans l'espace privé et puis d'aller présenter un projet dans l'espace public euh, dans des salles euh, qui seront réservées à cet effet euh, et enfin un... proposer un projet euh, au Vendorme. ok donc le, le numérique vient pas remplacer la campagne de terrain en fait Absolument pas. Par contre, c'est un outil pour faire remonter, capitaliser des informations. Et ça, on se dit que c'est vraiment très bien, parce on, a tout, on, on va tout pouvoir déposer au même endroit, l'organiser, l'hierarchiser et de pouvoir justement mettre les choses en débat. D'accord. Et euh, le, vous avez beaucoup de participation sur la plateforme aujourd'hui on peut dire que la, la participation est mitigée. On a eu une trentaine de propositions qui ont été faites ces derniers jours. Euh, c'est plutôt, plutôt, plutôt bien. Alors, D'ailleurs, c'est dans tous les domaines. Euh, des, des propositions à la fois très simples, euh, puis des choses qui sont plus élaborées des orientations qui relèvent plutôt de la philosophie ou de la manière dont on devrait gérer la ville et puis des actions très concrètes, très concrètes comme organiser une fête dans un quartier ou utiliser l'attraction animale pour ramasser les déchets, enfin des choses okay. si simples que ça. Okay. Sur le, le, la question du numérique toujours, est-ce qu'il y a eu des, des, des affaires de surveillance de, profilage de, de, de, de nos comportements d'utilisateurs. C'est des choses qui, qui vous touchent, qui vous inquiètent, qui vous posent problème. Euh, euh, euh, voilà. Est-ce est -ce que ce, ce, ce, ce danger du numérique d'être fiché finalement, euh, c'est... Euh, c'est un, un, un problème. Oui, je suis assez pour la, la liberté individuelle, il y a, il y a des blocages hein, quand je vois que effectivement pour mettre du wifi par exemple sur l'espace public ou un accès à internet, il faut qu'on puisse être en capacité de ficher les adresses IP et tout ça, ça me pose un problème, à titre personnel. Comme, euh, voilà, je pense que chaque citoyen est en droit d'avoir une vie euh, qui est privée et c'est vrai que le sentiment qu'on a, c'est souvent d'être, d'être fliqué. Donc, je pense que le législateur a aussi à travailler, bien évidemment, pour garantir la sécurité de ses concitoyens, mais aussi à, enfin, à garantir une certaine liberté individuelle. Quoi. Et le vote en ligne, nous en pensez quoi bah, le vote en ligne, ça peut être très bien, hein, s'agissant de démocratie représentative, qu'on aille euh, se déplacer à un bureau de vote ou qu'on le fasse depuis chez soi, pour moi, c'est exactement, exactement la même chose. Euh, en tout cas, pour désigner euh, ses représentants, hein, que ce soit euh, euh, les députés, que ce soit les conseillers euh, les conseillers municipaux, enfin, les listes qui vont remporter les élections municipales, moi, ça ne me pose pas de problème. Hein, on peut voter depuis chez, chez soi. Je pense que c'est plutôt naturel. Par contre, euh, que... Qu'on fasse voter les gens en ligne depuis chez eux sur des sujets, euh, je n'y suis pas euh, favorable, sauf à, à ce que ça soit... Euh, traité comme un référendum, c'est-à-dire qu'on qu puisse aller, avoir le temps d'aller sur l'espace public, d'expliquer quelles sont les politiques, parce que je pense que euh, pour se positionner sur un dossier, il faut un prérequis indispensable. Donc, soit on comprend les enjeux, enfin, euh, avoir tous les éléments pour pouvoir décider objectivement. Sinon, euh, on risque de prendre des décisions qui ne sont pas euh, cohérentes les unes avec les autres. Et ça, moi, je ne l'accepte pas. Ouais. En fait, c'est l'idée d'avoir un, un débat, d'organiser un débat public avant de voter sur quelque chose. Quoi. Il ne faut pas, faut pas que ce soit enfin euh, au moins une information... Voilà. On on organise un débat public, on donne la totalité des informations qui permettent aux gens, après un certain temps, une semaine, deux semaines, un mois, trois mois, de mise en débat, de pouvoir s'exprimer sur, euh, sur un sujet. C'est l'idée même d'un référendum, hein, pour le coup. Par contre, pas question, euh, pas question pour moi, en tant que maire, euh, de mettre euh, des décisions du quotidien euh, en, en, en, en débat de cette, cette manière-là. Par contre, des grands sujets pour la ville, bien évidemment, ça pose pas de soucis. Un peu comme les votations citoyennes en France. Ouais. Voilà. Okay.